Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever, ta troisième dose tu vas te faire injecter. Nous on est content de retrouver l'ami GLG.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 Oui, ben bah oui, parce que de troisième dose, je me suis dit qu'il fallait faire la blague. Oui, parce qu'on est également disponible sur Twitch Ouais Alors, je voulais faire un truc, <rire> je voulais faire un essai. Euh, quand je fais l'enregistrement de cette émission le matin, normalement, pour moi, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas l'émission et en même temps, je la diffuserai pas en live. Mais du coup, je la diffuse sur Twitch. Donc, vous trouverez mon lien en bas sur Twitch, ça sera un format expérimental. C'est-à-dire que je pense que quand je ferai mes enregistrements, je ferai un live aussi. Alors, ça vaudra, par exemple, pour le déballage de ce week-end. Ça vaudra éventuellement, peut-être, pour les enregistrements des plans. Je pourrais faire mes enregistrements avec vous. Et puis, bah, ça sera euh, sur YouTube, vous n'aurez que les versions coupées. Et sur le Twitch vous aurez les versions full, live, uncuttées et tout, et ceux qui seront là avec plaisir. Bon, là, il est peut-être un peu tôt le matin hein, sur, pour vous, pour qu'il y ait du monde sur Twitch, mais vous pouvez me suivre sur Twitch, il y aura des formats qui seront différents, qui seront uncut. Et je pense que si on arrive à atteindre le premier objectif, qui est des 20 followers, parce qu'on est déjà à 15, euh, depuis nos tests d'hier, eh ben on pourrait faire éventuellement le déballage de la... la... la... la... boîte mystery box, de la boîte mystère samedi, et la mettre, et après, on ferait les cuts, et on la mettrait sur YouTube dimanche. Voilà, on essaie des choses. Allez Bonjour à tous Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus... Oh Merci à Kouroumi qui est encore debout. J'ai commencé un peu plus tôt, tu comptes <rire> voilà. Oui, parce que je vois les, les messages sur euh, Twitch aussi, bah, pour le coup. Donc ceux qui sont là, bah, voilà, vous pouvez soit interagir avec moi, soit pas. Mais bon, je suis d'accord qu'il est vraiment très tôt le matin et que ça n'arrange personne. Moi, pour moi, il est 9h42, donc pour vous, il doit être 3h42. C'est peut-être un petit peu tôt. Donc merci à nos tipeurs encore une fois qui font que l'émission est plus belle nos tipeurs sont Sébastien, Cisco, Jamie, Claude et c'est moins cool vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee ça permet de soutenir l'aventure plus on a de café plus on a d'émissions le mois prochain pour l'instant on est à 95% du financement d'une émission au mois le... Le mois prochain au mois de décembre donc ça sera que les vendredis si on a plus on fera le mardi et le vendredi bien évidemment je rappelle, tous les tipeurs recevront automatiquement dans les news, Tipeee, les vidéos et les toutes les vidéos de GLG Review 24 heures avant tout le monde. C'est le petit bonus, euh, voilà. Et puis bah maintenant, il y a, putain, maintenant il y a Twitch et tout, hein. on a les gros dingos. Oui, c'est la troisième dose. <rire> c'est la troisième dose du marabout. Bon, <rire> spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission. On voit que sur les déballages, les pouces en l'air sont atomiques. Et on voit que euh, bah, c'est moins atomique sur euh, GLG Review. Mais je sais que vous pouvez le faire. Vous pouvez également mettre un commentaire, je vous rappelle, pour flatter les algorithmes de YouTube pour ceux qui verront cette émission sur YouTube, et ceux qui la verront sur Twitch. Oh, je ne sais pas du tout comment ça marche, je découvre tout ça. J'ai déjà, déjà trouvé comment faire les enregistrements. Comment faire les notifications, comment les messages, les trucs, ah, J'apprends, je, je, j'apprends et je découvre, je veux dire, il n'y a, a pas d'âge pour en profiter, voilà. Bon, allez, on commence un peu les news. Donc, alors, hop là, ici, ça c'est bon, voilà. Donc ça, en théorie, c'est le Twitch, voilà. Donc là, vous voyez, je diffuse en même temps sur Twitch. On voit bien qu'il n'y a que euh, Shadowa. Mais je sais bien qu'en fait, derrière, derrière tout ça, derrière le masque de Fantomas, se cache Kurumi, bien évidemment. Il y a euh, 81 vues, 15... ça doit être le truc total, c'est pas possible, qu'on ait déjà fait 81 vues. Deux en moyenne, d'accord, débit, tout est bien, tout est, tout est pas mal sur Twitch et ça permet... Euh... N'est pas modo Ah bah Wizbot n'est pas modo, je sais pas, Wizbot il est là déjà, line et sous, tu mettras le code et je le mettrai en modo alors, parce que là pour l'instant, euh... ah oui il faut que je mette le ton truc là que tu m'as dit hier, bon c'est pas grave, on continue mais voilà, sachez que Twitch est, est en route et que tout va bien, voilà. Allez, les news du jour, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Alors, legeek.tv qui, maintenant que le Black Friday est passé, aura une deuxième vie. Euh, voilà, on va s'y remettre, on va s'y remettre à legeek.tv. On a plein d'idées pour, euh, pour essayer de booster un peu ça, parce que là, pour l'instant, il n'y a que mes vidéos. Alors, c'est vrai que je suis très productif en ce moment. <rire> Entre GLG Review, GLG vidéo, la chaîne en anglais, <rire> et la chaîne de vlog. Chaîne de vlog c'est moi. Euh, chaîne en anglais, euh, je suis en train de me dire bon ça va. <rire> en fait, c'était pour essayer de mettre une nouvelle corde à mon arc. Puis maintenant que Ok il est sorti, il n'y a plus besoin de mettre corde à ce moment-là. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Donc, je... Voilà, on va s'occuper de logique.tv avec d'autres vidéos. Surtout des vidéos de YouTube. On va essayer de mettre les vidéos qui, qui marchent le mieux ou qui nous plaisent le plus. Et ça permettra peut-être d'apporter un nouveau trafic et un nouveau référencement à ce site qui est bien évidemment incroyable. Bon, une des news du jour, c'est bien évidemment Wish. qui est interdit en France. Alors Wish, un gros site, apparemment ah, c'est américain. C'est un site américain et tout. Mais bon, c'était un peu le... Le site avec les produits chinois, comme nous, on avait pu voir. Moi, j'étais en Chine en de 2011 à 2016, je crois. Oui, ouais, c'est ça, 5 ans. Euh, Wish, c'est vraiment le bas du panier euh, en reprenant un peu tout ce que faisait. Euh, en Chine, c'est plutôt Taobao, en fait. En Chine, il y a Alibaba, Aliexpress, ça vous connaissez. Puis, il y a vraiment le Taobao. C'est vraiment le site où on peut tout trouver. Mais bon gré, mal gré. Après, il y, y a une différence. Et ça, je vais certainement faire une vidéo là-dessus. Euh, en mettant bien un truc. Pourquoi les Chinois fabriquent de la merde si ça c'est pas putain, clic, je m'y connais pas. Pourquoi les Chinois fabriquent la merde En fait, c'est simplement parce que les Chinois n'ont pas de scrupules à fabriquer de la merde. Si tu leur dis par exemple, euh, voilà, il euh, oh, euh, y a ça, combien ça vaut Il dit, bah ça, monsieur, fabriquer, ça nous coûte 10 dollars. Ah ouais, mais moi j'en veux pour 5 dollars. Alors le mec, il te dit, bah on peut le faire. Par contre, ça va être de la merde. Hein, euh, la qualité, ça va être pourri, pas de contrôle qualité, les composants, ça va être de la dope. Mais je peux vous le sortir pour 5 dollars. Mais par contre, ça va être de la merde. Si le client, il dit, oh non, mais c'est bon, vas-y, fabrique, fabrique, moi je veux un truc à 5 dollars. Bah le Chinois, il fabrique. Il fabrique en disant très bien c'est de la merde. Donc le mec il achète en disant ouais mais 5 dollars bon bah hein, j'ai tiré les prix je suis le moins cher c'est génial mais euh, il se peut que ça soit de la merde non il se peut pas que ça soit de la merde il y a de fortes choses. Donc après bah, tu vends ça et les gens ils disent ah oh, mais c'est de la merde. Bah oui mais forcément c'est surtout un coût de production par rapport au coût que ça vaut. Donc si un Chinois tu vas le voir et tu lui dis je veux la même chose mais euh, trois fois moins cher il peut le faire. C'est bien le problème. Et par contre, ça va être de la, vraiment de, la, de pire en pire. Et comme les baskets, comme tout. Donc, euh, sur Wish, on retrouve un peu tout ça, tout ça. Après, moi, ce que j'ai vu un peu sur Internet, c'est que le truc du ce ROHS c'est la même blague qu'ils m'ont fait à moi quand j'étais en France. C'est-à-dire que ce et tout ça, c'est bon. C'est pour dire que, bon, on est d'accord, la qualité, les peluches et tout... Comme sur Wish, je veux dire, un truc, tu peux le payer trois fois moins cher qu'ailleurs. Forcément, ça va être de la Il y a un problème de qualité. Il y a surtout, sur Wish, un énorme problème de contrefaçon. Hein. Est assez, est con... Wish est assez connu pour ça. C'est le paradis de la contrefaçon. C'est Open Bar. C'est un peu comme nous, en Thaïlande, c'est Lazada. Ou Shopee, c'est Open Bar. Les Rolex, les trucs. Il y a tout ce que, toutes les marques que tu veux. Alors, ils mettent pas vraiment ça, mais en cherchant un peu les images, tu trouves tout. tout, tout. Et Wish, c'est un peu ça. Des fausses Nike, des fausses Adidas. Des... Toutes les marques inimaginable tu peux les trouver sur wish bien évidemment donc bon gré malgré c'est surtout aussi pour eux euh un moyen de lutter contre la contrefaçon, puisque il y en a beaucoup, beaucoup trop. C'est facile d'accès, ils envoient un par un, par la poste et tout. Et voilà. Et courmi euh, qui nous dit que... Voilà, lui aussi, c'est un vilain garçon. Donc voilà, c'est surtout... Il euh, y a un problème de CE et de ROHS. Et surtout, il y a un gros problème de contrefaçon où euh, c'est trop open bar. C'est trop open bar. C'est trop, trop, trop facile à trouver sur Wish. Et, euh, et forcément... Il y a en plus, je sais même, même par, exemple, par exemple, dans mon cas, quand on n'arrive pas à trouver, si vous n'arrivez pas à trouver, par exemple, un produit... Une forme de chaussure, on va dire une forme de chaussure, que vous n'arrivez pas à trouver. Vous prenez, euh, dans toutes leurs applications, il y a un truc pour trouver, il y a une photo. Et ça existe également chez AliExpress. C'est-à-dire que tu scannes, tu vas sur euh, le site euh, d'une chaussure que tu veux, par exemple, tu vas sur l'application, par exemple, AliExpress, Wish, ou Lazada, ou, ou Shopee, ou toutes celles que tu veux, tu mets « chercher » par rapport à une photo, tu mets « chercher », en haut, il y a « photo », tu mets « photo », tu photographies la, faute, la chaussure que tu veux trouver, et là, bim, badaboum, il te retrouve toutes les chaussures qui lui ressemblent. T'as compris <rire> Voilà, donc ça c'est une arme imparable Donc voilà, bon après euh, Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien qu'ils ferme ferment Wish Alors il ne le ferme pas pour l'instant Vous avez juste, il n'y aura plus de référencement Ça veut dire que quand vous chercherez Wish sur Google Normalement il ne ressortira pas Si vous tapez Wish.com ou .freu si ça existe Et eh bien vous tomberez sur Wish Après eux ce qu'ils voudraient c'est carrément le, le bannir Le blacklister, ça veut dire que vous ne vous pourriez pas y accéder si vous n'avez pas de VPN en gros. C'est-à-dire si vous avez une IP en France, et vous dira non, oui, on n'a pas le droit. C'est intéressant de savoir qu'ils sont en mesure de le faire. Je ne savais pas qu'ils pouvaient aller jusque-là, mais ils sont en mesure de demander à... C'est pour vous montrer que tout le monde dit « Ouais, euh, les Chinois, la Corée... Euh... » Non, bah, en France, ils peuvent faire pareil, ils ont les mêmes outils. Hein. Et là, au début, ils commencent... C'est pas pour remettre un coup de vaccin, mais pour vous dire ouais, « Voilà, maintenant, euh, c'était deux, après maintenant, euh, c'est trois, sinon tu as le droit d'aller nulle part. » Et c'est tous les six mois, et certainement, ça va être tous les six mois, Ad vitam aeternam, parce que, bon, ils ont besoin d'en vendre. Et en fait, ils te laissent pas vraiment le choix. Là, ils ont décidé que Wish, oui, ça, ça allait dégager la liberté de mon cul. En fait, hop, ils demandent à Google de le déréférencer à tous les moteurs de recherche de le déréférencer. Ils vont le déréférencer, donc il ne sera plus. Et ils peuvent même interdire l'IP et le blacklister, quoi. C'est-à-dire euh, quasiment. Euh, alors les, les sites de cul, euh, pas de problème. Alors Wish, ils vont le virer. Comme quoi, ils ont vraiment des outils euh, qui sont applicables et qui sont un peu à leur bon vouloir. Liberté, égalité, on va te faire, voilà. Bon, <rire> on parlera évidemment aujourd'hui, c'est les promos du Black Friday, le gros joueur. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le 11-11, ça a quand même pas mal cartonné. Ensuite, aujourd'hui, on est plutôt sur un mode bon Black Friday, forcément. Les Français, parce qu'ils font rien comme tout le monde, ils ont aussi sorti le Cyber Monday. Alors, personne ne m'en parle du tout, j'ai aucun partenaire qui va parler du Cyber Monday. Lundi, apparemment, il devrait y avoir le Cyber Monday. La revanche, c'est à dire que si, te reste, si, te reste, si te reste 4 euros que tu n'as pas dépensé ou éventuellement pour le cyber monday, tu pourras essayer de les passer. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment la misère de la misère. Mais voilà, au bon, Black Friday aujourd'hui, je sais que beaucoup attendez... Alors, l'intérêt du Black Friday, c'est qu'il dure une semaine. Autant le 11, 11 ça dure que deux jours, ça dure le 11 et le 12. Autant le Black Friday, il dure quand même un peu toute la semaine. Les promos ont commencé hier, ont commencé le 25. Beaucoup, je suis étonné, beaucoup ont craqué pour l'aspirateur balai que j'ai testé sur GLG Review avec les deux brosses rotatives et tout beaucoup on dit ah oh putain il est bien pour ce prix là et tout bah, bah écoutez avec plaisir hein. moi j'ai beaucoup qui... après encore une fois nous comme on travaille c'est à dire que bon je suis rémunéré pour faire la vidéo mais je suis pas rémunéré à la vente des fois ils me laissent mettre mon lien d'affiliation des fois non mais ça change rien au problème moi je prends mon billet que vous en achetiez que vous en achetiez pas c'est pas grave après vaut mieux que vous en achetiez comme ça les partenaires reviennent mais comme on voit de toute façon les partenaires reviennent à chaque fois soit ils n'ont pas le choix soit euh, bah, généralement vous achetez donc comme ça ça moi Éthiquement, éthiquement euh, ça ne ça me force pas en disant il faut absolument que je m'étonne un peu pour qu'ils en achètent, comme ça je vais me faire un max de thune. Oh, moi je prends mon billet, après vous en achetez tant mieux, vous n'achetez pas tant pis, mais généralement comme ça les marques au moins elles savent qu'on euh, ne va pas pousser à la vente quand c'est bien c'est bien, quand c'est pas bien on le dit aussi. Bah. Donc aujourd'hui Black Friday, beaucoup vont faire leur shopping, euh, vont commencer ce matin, euh, et on parlera tout à l'heure de la promo euh, qu'on a eu nous du jour, qui est assez content. Le déballage de la boîte mystère, je vous rappelle, j'achète des boîtes mystères en Asie. Encore une fois, parce que je suis en Asie, et c'est plus facile pour moi, il y a pas mal de sites où on ne peut acheter qu'en Asie. Beaucoup m'ont demandé, ah, alors, ah, pas beaucoup, mais enfin, il y en a un déjà un Jasmine matin qui m'a dit « Ah, vous c'est qu'on peut acheter la boîte Gucci ?» Alors, il y a une boîte mystère Gucci. Alors, le problème, c'est que souvent, c'est des boîtes qui sont livrées en Asie vers l'Asie, pour éviter les problèmes. Tu ne pourras pas te faire livrer dans un autre pays. Donc, à moins que tu habites dans le coin, là, <rire> euh, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, euh, voilà, là, Singapour... Ça pourrait éventuellement passer, mais il y a pas mal de sites qui ne livrent qu'en local. Comme par exemple, eBay ne veut pas me livrer moi en Thaïlande parce qu'ils disent que non, machin, non, Amazon très peu, ou alors que ça faut, faut que ça soit dans leurs entrepôts et tout. Mais il y a pas mal de box que je voulais commander sur d'autres sites où ils ne veulent pas me livrer. Bon, par contre, nous en local, euh, voilà, on a pas mal de sites qui sont vraiment dédiés à ici, qui n'existent qu ici, et on peut se faire livrer. Donc j'ai fait la première, c'était bon, 3 euros, j'ai fait 4 t-shirts. La deuxième, là, c'était vraiment 22 euros. Et malheureusement, j'ai mal lu dans la description Parce que j'ai commandé un peu de trucs Je voulais commander 5-6 box assez rapidement Pour essayer d'avoir un peu de stock Il y avait juste un t-shirt dedans qui était moche De très bonne qualité, certes, mais moche Et chinois en plus, voilà Bon, en vrai, voilà, ça fait la blague euh, Ce dimanche, il y aura donc la boîte thaïlandaise une, une mystery box d'une marque de t shirt thaïlandais. Et je me suis rendu compte que en fait je connaissais pas la marque. Et pourtant j'ai déjà un t-shirt de leur marque J'ai un gros t-shirt avec marqué 69, c'est un peu vrillé comme ça. Et ben ça appartient, ça fait partie de la marque 7 Street. Si je regardais mes t-shirts, suis dit Ah 7 Street j'ai ah, putain mais c'est la même marque que... Alors ils proposent, en fait ils proposent de vendre sur internet, ils vendent également en magasin, il a propose une box à environ euh, 1000 bahts, je crois, ça doit faire du, du 30 euros. Et le but, c'est de savoir combien il y a de t-shirts dedans. A savoir que je suis allé voir sur leur site, le t-shirt le moins cher, il est à 250 bahts. Donc, s'il y en a 4, bah, j'en ai pour mon pognon, parce qu'on verra. Et puis après, le but, ça serait de faire le déballage samedi en live sur Twitch. Et euh, comme ça, je couperai les, les moments qui sont un peu mous, notamment à la fin, quand on essaiera de voir, combien, on essaiera de voir sur leur site combien valent les t-shirts, savoir si on a fait une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Ça, ces moments-là seront coupés pour avoir un format YouTube un peu plus compact et un peu plus dynamique. Non, on va juste couper les, les morceaux chiens. Donc ça, après, euh, on fera le challenge de dimanche en disant si on fait, je pense que dimanche, parce que là, on n'a pas fait les beaucoup de likes, là, où ça ne vous embête pas, la boîte ne vous plaisait pas, et voilà. Mais par contre, dimanche, là, dimanche, on fera la boîte dimanche, et euh, si on ne fait pas 400 likes, on se verra tous les dimanches. Voilà. Que si on fait 400 likes, j'en ferai une le mercredi, si on ne fait pas les 400 likes, on se verra le dimanche d'après, la boîte d'après, ça sera la boîte qui vient de Séoul. Je sais pas ce qu'il va y avoir, à mon avis, j'ai regardé un peu chez le vendeur, ça sent les produits de beauté, alors j'espère qu'il ne m'a pas envoyé des produits de beauté pour meuf, mais la boîte est quand même extrêmement lourde pour, pour ce que c'est, et donc il y aura la thaïlandaise, celle qui vient de Séoul, celle qui vient du Japon, marque de prêt-à-porter très connue, que moi, personnellement, je kiffe bien. Euh, entre, les, entre tout ça, il y aura une boîte euh, de Chine, je sais pas. C'est une boîte surprise. Mais je crois que le mec, ils vont plus du high-tech, des petits machins comme ça. Mais pour 30 balles, hein, je ne pense pas qu'on ait un iPhone. Hein. <rire> on va avoir des chargeurs, des cartes. On verra, ça sera surprise. Et un autre, euh, encore un autre de t-shirt et tout. Ben ça euh, Et voilà, ça sera tout. On tiendra jusqu'à Noël. Et normalement, si ça marche bien, à Noël, on fait la, la Mystery Box Gucci. Alors, vous emballez pas, hein, la Mystery Box Gucci, c'est 250 euros. Pas quand même mais euh, plus la contrefaçon. <rire> si c'est en Asie pour 250 balles, chez Gucci, t'as un porte-clés. Hein. Donc à mon avis, si là on a une grosse boîte, voilà. Bon, Vous pouvez trouver ça directement sur la chaîne, vous abonner, liker, euh, GLG Vidéo pour les intimes. Bon, la vidéo d'hier, c'était bien trois trois accessoires qui nous ont été envoyés par Ugreen pour le Black Friday. C'était un peu leur délire et tout, mais ils voulaient surtout nous présenter leurs trois nouveaux accessoires, notamment leur nouveau chargeur 100 watts. Qui est, quand même, euh, qui est quand même trop bien, voilà. Qui ressemble à la même taille que euh, le chargeur de mon MacBook Pro, à part que derrière, il y a quand même trois sorties USB Type-C, plus une sortie USB A, puissance totale 100 watts, ou alors répartir, par exemple, si vous avez comme moi un MacBook Pro de 60 watts, par exemple, et un... Euh... Un iPad Pro qui fait 18 watts, et bien 60 plus 18, tu vois, on est déjà qu'à 80 watts. Il te reste 20 watts éventuellement pour recharger un petit téléphone. Donc, ça répartit un peu les puissances en étant tout ça en charge rapide et tout. Il est pas mal. Il est pas donné donné, quoi qu'en promo, euh, ils m'ont réduit encore les prix. Hein. Arrête pas de m'envoyer des liens, là, tous les jours. Deux fois par jour. Oh, le matin et le soir, hein, on change les prix. Ah, oh, ça marche bien, là, on voit. <rire> bah, ben, écoute, voilà. Euh, elle l'avait déjà baissé à 60 euros et je crois qu'il a encore baissé. Vous pouvez aller voir directement sur la vidéo et en cliquant sur leur lien. Et je crois que les prix ont encore baissé. Il y avait un support de tablette qui est... Euh, tout le monde est un peu unanime dans les commentaires. Il est magnifique en aluminium, il est beau, il est cali et tout. C'est vraiment trop génial. Vous êtes quand même deux en ligne. Oui, il y a peut-être moi en ligne alors c'est peut-être moins en ligne et courmi, à ce temps-là euh, bonjour au, au, au twi Twitcher, comment dire On, dit, on dit un Twitcher euh... <rire> on va twitcher bon les promos Dreamy du Black Friday Dreamy nous propose 5 euh, pro produits à prix euh, vraiment d'un, en plus <rire> ce qui est bien chez Dreamy c'est que tous les produits je les ai testés <rire> les fois elle en parlait avec la meuf d'AliExpress. elle dit oui on veut lui envoyer elle dire non mais il a, il a, on, est, on est gros partenaire avec eux, je sais pas qu'il y a un produit, on est dedans quoi. donc le Dreamy T20 encore une fois c'était l'aspirateur balai euh, vous aurez encore une vidéo aujourd'hui un an après, ça fait un an que je l'ai que je l'utilise, donc elle m'a dit ça serait intéressant de faire un retour d'expérience avec cet aspirateur balai un an après qu'est-ce qu'il donne dans l'autonomie, donc on a fait un test d'autonomie qu'est-ce qu'il donne dans l'aspiration, euh, quels gueulons les accessoires, quels gueulons les filtres Voilà. et c'est plutôt intéressant puisque bah, voilà, vous achetez quand même un truc qui vaut 300 balles voilà, 250 balles en promo euh, et qu'est-ce que ça donne au bout d'un an, la batterie est amovible et tout, vous allez voir, il est euh, la vidéo devrait pas mal vous plaire On a également euh, le Dream des Neuf. On a pas mal d'aspirateurs à main, d'aspirateurs robots et tout L'intérêt c'est que j'ai tout testé <rire> Donc c'est que vous pouvez aussi avoir les, les vidéos dessus Les promos tablettes et laptops de la marque Teclas Encore une fois, Teclas alors, la meuf de chez Teclas, c'est l'ancienne meuf de chez Banggood, qu'on avait dans Banggood Partnerships, voilà. Mais bon, comme on a compris, Garvey, ça a déjà disparu. Banggood, l'autre, elle a senti le vent tourner, elle est partie. Elle est très chez Teclas maintenant, donc on l'a euh, dans les... Elle nous fait des articles, hein, en review, pas trop, parce que les deux derniers tablettes qu'on a testées à eux, c'était quand même... C'était quand même pas terrible, hein. Voilà, donc le laptop, j'aurais été bien content, mais après... Euh... Après je suis pas chaud, <rire> Après, je suis pas chaud, je suis pas chaud pour les autres trucs. Un, un, autre, un laptop pas cher ça irait. mais les tablettes on va arrêter. Hein. Les reviews gratuites en plus, ne faut pas déconner. Voilà. Donc là on vous retrouve aussi les articles, tout ça sur le jtgeek.com. Voilà. Bon le pack sécurité hier soir, un pack de Aquara. Oh putain j'ai pas changé le titre, elle m'a demandé de changer les titres. Oui mais j'ai changé sur YouTube, c'est bon. Hier elle m'écrit à la nuit, viens me demander de tromper, j'ai mis Aquara avec un U. Mais ouais, mais à moi Aquara. Qua... Aquarium Qua... Aquarium, il y a un U Mais voilà, Non, c'est Aquara, il n'y a, a pas de U au milieu Enfin bon, tant pis hein. <rire> C'est pas grave, ça fait du, ref... ça fait du référencement Différent <rire> Ils nous ont envoyé un pack sécurité avec leur petite caméra En fait, c'est une petite caméra, alors vous n'êtes pas obligé de mettre les oreilles hein. C'est un... un truc en silicone une Petite caméra motorisée euh, vision de nuit motorisée. alors autant elle m'a cassé les couilles elle dit, ah, vous avez pas mis les fonctions, tracking, machin et tout je vais dire ouais mais en attendant sur votre fiche, je vous ai pas mis qu'elle est infrarouge alors qu'elle l'est quoi Enfin pour moi je préfère franchement qu'elle soit plutôt infrarouge que leur tracking, euh, traquer le chat ou traquer le chien quoi voilà. après ça c'était une chienne en laisse bon ça c'est un autre sujet euh, ça plus trois capteurs en fait qui nous ont donné un capteur de vibration qui était vachement bien pour mettre en dessous d'un tiroir alors j'ai pas de tiroir moi mais euh, pour y mettre à un endroit c'est un peu j'aille s'il s'il y a un truc qui bouge ça c'est bien euh, le capteur de porte avec le sensor ça c'est bien et le capteur de mouvement qui fait également capteur de luminosité c'est assez intéressant hein, quand même hein, comme, euh, comme pack de produits puisque ça ouvre beaucoup beaucoup de possibilités et euh, voilà, Donc même si ça m'a cassé les couilles, je me dis, non, vous pas testé ça, vous pas... pas on ne peut pas faire, une review, on peut pas faire toutes les fonctions de la caméra. » Déjà, la vidéo, elle est chiante. Enfin, non, de, moi, j'essaie de les faire dynamique, mais déjà, les vidéos sont euh, relativement longues et pompeuses. J'essaie de tomber en dessous des 15 minutes à chaque fois. 8, 15, 15 minutes maximum maintenant, parce que bah, le problème, c'est que sur YouTube, vous avez un, un temps de visionnage par rapport à la vidéo. Et si vos vidéos sont trop longues, la plupart, ils regardent la vidéo, ils regardent la review. Et à arriver à la moitié, trois quarts Une fois qu'ils ont les informations et le prix se casse Alors tout le reste, à l'après, le blabla, le truc Ils s'en battent les couilles, tu vois Donc du coup, mon, mon ratio de temps de visionnage Par rapport au YouTube est pas bon Et donc je suis pas mis en avant par YouTube Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient plein Donc il faut réduire le temps des vidéos Et plus concis, réduire la fin et tout Pour que, voilà, la vidéo est finie, like, bonjour, bisous à, de, à la prochaine fois, c'est fini Comme ça, le mec, il finit la review et à la fin Au pire, s'il switch, il switch une minute, quoi stratégie stratégie youtube mais bon c'est pas comme si ça c'est pas comme tous tous les conseils que nico me donne ne fonctionnait pas hein. les vignettes on a changé euh, le truc de script on a changé la durée on a changé <rire> plein de trucs. et on prend un peu des abonnés quand même malgré tout fait enfin, un peu des vues hein. c'est pas comme si euh, voilà. après l'objectif là il faut qu'on fasse 20 000 vues par vidéo hein. cela j'ai dit euh, bah, 10 000 c'est bien J'aurais passé 2, 3, 4... Non, ça allait, il y avait des biens. On est passé dix, voilà, de 5, 10 000 à 15, 15 000, là. Il faudrait faire 20 000. 20 000 vues, ça serait bien, là. Puis après, bon, évidemment, vous savez comment c'est. Une enfin, fois qu'on fera 20 000, on, fera, on voudra 30, on voudra 40. Puis après, on voudra comme tous les nouveaux youtubeurs, ils ont tous un million d'abonnés, là. Je comprends pas. Les mecs, ils arrivent, tu les connais pas. Ils connaissent pas, personne ne trop les connaît, mais ils ont un million d'abonnés. Je... Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu me racontes là, Willy <rire> Y aurait-il des choses qu'on me cache encore Aïe new generation. Mais je vais y arriver, moi aussi, à avoir 100 000. Putain, déjà, quand j'aurai 100 000, j'aurai déjà mon premier tableau. Ils sont tous en train de fantasmer sur le tableau des 10 millions, là. Le tableau YouTube, n'ai même pas le truc des 100 000, moi. <rire> Parce que je fais de la merde. Oui, oui. je sais, tu l'as dit, mais bon, après, oui, mais oui, c'est ma merde à moi. Et certains aiment ma merde. Les scatophiles. Voilà, ben bah écoute, euh, bienvenue, changeons le nom, <rire> changeons le nom de la chaîne et tout, euh, pourquoi pas. Ah bon <rire> On parlera du Dreamy T20, donc c'est la vidéo qui va tomber ce matin. Un test de l'aspirateur un an après. Encore une fois, qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qu'il donne d'autonomie Nous annonçait euh, 60 minutes, 30 minutes et 8 minutes en turbo. Qu'est-ce que ça donne en turbo qu Que ça donne l'aspiration On le démonte, on regarde et tout. Pourquoi Est-ce que, enfin, pourquoi ça reste une bonne affaire Est-ce que ça reste une bonne affaire Pour vous laisser un peu de suspense, vous avez vite de comprendre que oui, bien évidemment. Voilà. Bon, on parlera également de Love Break Friday de IVC VPN. Alors IVC VPN nous ont contactés. Ils ont, alors, normalement c'est une vidéo tous les mois. Ce qui est bien, ça me fait un petit billet, je ne dis pas non. Euh, et non, et euh, Là, ce mois-ci, il en voulait deux. Puis la deuxième, il dit, oh, on fait une vidéo pour Black Friday. Puis je dis, attends, Black Friday, pour dire que l'offre est à 90 centimes, tu as un VPN pour 10 appareils. OK, oh, tout bien, téléchargement, truc génial. Et euh, 2 de cloud. Et euh, je regarde sur le site français, et en fait, c'était toujours ça. Je dis, ouais oh, c'est nul, fais encore une vidéo, c'est pompeux. Et je regarde sur le site, la version américaine, encore en anglais. Et là, sur la version américaine, il y avait, en plus, pour l'offre du Black Friday, le gestionnaire, un gestionnaire de mots de passe offert. En version premium la version en fait quand tu disais, vraiment, le... moi j'ai Dashlane, par exemple en version gratuite tu peux sauvegarder tes mots de passe sur un appareil donc ça sauvegarde bien et tout tu as un gestionnaire avec un, un mot de passe maître et après tu mets tous tes mots de passe dedans et ça les remplit automatiquement et la version premium qui est une version connectée ça veut dire que partout où tu installes l'application ça reconnaît tes mots de passe donc laptop euh, iMac la tablette le smartphone tu mets et si tu me changes un mot de passe sur un appareil hop c'est synchronisé dans le cloud et tu peux les retrouver donc là, c'était assez intéressant, puisque pour le même prix, tu avais quand même le VPN jusqu'à 10 appareils, pas mal, 2 Tera de clair d'offert, et le gestionnaire de mots de passe, en version premium, pour 90 centimes par mois. Soit un investissement de 54 euros et tout. Et j'ai été contacté par un autre site euh, un peu chelou, là. C'est un truc de euh, partage d'abonnement. Ils existent déjà en France, mais là, c'est un truc américain. Ils arrivent, ils veulent révolutionner le marché et tout, voilà. Et me donner un peu d'argent, donc... OK Et euh, c'est un, un partage donc ça veut dire que, par exemple imagine comme moi et je prendrai cet le cadre, je vais pas parler de Netflix, de Spotify et tout parce que c'est mal.' là voilà, vous avez VC VPN, vous voulez partager vos abonnements avec vos amis, votre famille ou euh, votre club SM. et eh ben vous allez pouvoir mettre le truc dedans et les gens vont pouvoir demander une cotisation par exemple voilà, c'est 10 centimes par mois. Par exemple, ça évite de prendre 5 ans, tu payes 10 centimes par mois, et ils vont sur le site, ils payent 10 centimes par mois, et ils ont droit à une clé. Toi tu as 10 clés à donner, enfin t'as 9 clés à donner, et tu peux comme ça rembourser un peu ton abonnement et tout. Bon, ça a malé à la limite légale leur truc et tout, mais si on amène ça comme eux, ils le font dans un type c'est pour partager la famille, chacun met sa contribution à l'effort de guerre, le petit colibri, euh, ça peut être ça peut être intéressant. Oh, 3 sur euh, 2 viewers plus 2. 28 minutes, ouh, deux views, ah ouais, d'accord, bah écoutez, on est, vous êtes trois en ligne, bravo, <rire> à 7h, à 7h matinale, bravo, voilà, bon, j'ai failli, alors, j'ai, vu peut-être avoir, j'ai été contacté par Siga Design. Je rappelle Siga Design, ça faisait partie d'une branche de Xiaomi à la base. C'est Xiaomi qui voulait faire des montres, qui a contacté Siga Design. Après, ils ont fait le, Siga Design a été assez connu, ils ont fait leur propre marque et apparemment, ils font des montres de fou, des montres squelettes et tout, plutôt jolies. Et la meuf m'a contacté en me disant, hey, on a la nouvelle Siga Design de Blue Planet. Alors, au début, ça, c'est le genre de truc, ça, vaut un peu de pognon quand même. Donc, je me suis dit, ça vaudrait le coup, toi, de, de serrer un peu les fesses, de dire, je vous fais gratuit, mais bon, euh, 4! <rire> Bonjour! En même temps, il est euh, 9 p.m. ce matin, ici du monde. Ah, bah, ben, c'est ça, d'accord. Oui, 9 p.m., t'es une heure de moins. Alors, t'es plus au sud. Euh, t'es plus... Ouais, plus, au... plus au nord, t'es plus au nord. T'es plus au nord, t'es plus envers la Chine ou. T'es où? Dis-moi, t'es où? <rire> Parce que là, euh, en Thaïlande, c'est euh, 10 heures. C'est 10h, donc euh, c'est vers euh, en haut, je crois qu'il n'y a qu'une heure de. d'ailleurs une heure de moins. Ou alors t'es plus bas. Et c'est moi qui fais l'inverse. Bon, pour revenir à Siga Design. Euh... Mexico ah oui. <rire> ah oui Oui, oui, ah, oui, on, oui, on est d'accord. Donc tu ouais, t'es bien un peu plus haut, mais complètement. <rire> complètement de l'autre côté ça marche aussi ça marche aussi bon euh, pour venir s'il y a dire, voilà donc ils me proposent une montre après je dis bon je vais quand même regarder leur montre là et ils ont une montre qui s'appelle la Blue Planet c'est une montre qui est horrible et qui reprend un peu ses designs de Seven Friday c'est à dire les montres où il faut apprendre à lire l'heure autant la bleue là j'aurais kiffé tu vois celle où il y a le machin enregistré là. celle là j'aurais kiffé parce qu'elle est assez jolie en mode squelette mais celle là ils ont fait une espèce de planète et en fait la planète en fonction de là où elle est elle va te donner les heures sur la, grande, euh, sur la grande lunette et euh, les minutes sur la petite lunette en fonction de là où elle va aller tu vois en fonction de là où est la planète bon ça va pas l'air d'une précision atomique mais ils ont gagné euh, un design machin et tout bon pff, écoute j'ai envahi mes prix en fait je dis non elle est moche elle est moche ta montre <rire> j'ai envahi mes prix elle me dit bon on va étudier ça pour voir et tout je en même temps, je dis ils vont payer parce que je pense personne ne veut la faire, leur montre. Quand ils vont contacter les youtubeurs, les mecs vont dire, bon, pas les est moche, ta montre. Ils vont lui prendre entre 1000 et 10 000, comme la plupart des gros youtubeurs. Et ils vont faire, ouais, bon, tu tout compte fait, euh, voilà quoi. Ou alors les mecs vont carrément pas vouloir la faire parce que la montre, elle est quand même assez particulière. Sauf que, voilà, je ne suis pas non plus que le spécialiste d'aspirateur, je suis aussi le spécialiste des montres. Voilà. Bon, Nubia Red Magic 7. Bim Alors, euh, j'ai mis... Non, je suis parti là-bas, je suis parti à la salle de bain ce matin, là. Je suis parti de au poisson, je vais partout. Euh, Nubia, je vous rappelle, j'ai testé cette année le Nubia Red Magic 6, d'accord gratuitement, encore une fois, en échange d'une review, parce que le téléphone, il va quand même 600 balles. Ok, pas mal, ça me permet, moi, d'avoir un téléphone super puissant, euh, gaming, alors que je joue pas. Mais enfin, bon, voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Et bien, elle m'a contacté. Au mois de janvier, il y aura donc un Nubia Red Magic 7 bien évidemment dont lequel on a déjà les informations mais ces informations qui sont encore pas officielles puisque tout peut changer. En théorie, une des grosses particularités c'est que ça sera exactement le même que le 6 avec un nouveau système de refroidissement, d'accord Et il aura bien évidemment le Snapdragon 898. Celui-là avait déjà le 888 plus. Donc le Nubia Red Magic 7 sera une évolution du 6 avec meilleure dissipation L'écran, il nous parle de quelque chose, ça sera seulement les mêmes caméras, le même écran, euh, le même châssis, les mêmes boutons, enfin tout pareil, sauf qu'il y aura un nouveau processeur. Donc ça va être vraiment un, un léger upgrade. Et c'est un peu ce que je reproche un peu dans tous les téléphones, c'est que ils vont juste upgrader un peu le, le 6 vers un 7 et tout. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va m'en envoyer un. Elle m'a dit « Vous voulez ?» Je vais avec plaisir, je remplacerai bien mon 6 par un 7. Voilà, comme c'est. Euh, ça, je revendrai le 6, pas cher. Hein. Au pire, je vends 300 balles, moitié prix. Et euh, moi, elle m'offre le 7, je fais une review et tout. Enfin, ça reste du téléphone un peu quand même haut de gamme, malgré tout. Même si c'est très ciblé que, que je ne suis pas la cible, ça reste un très bon téléphone. Donc, on attend, parce qu'elle m'a dit que les, les informations pouvaient changer. Donc, on a déjà eu une bannière que j'ai mis sur Line. Mais euh, elle m'a dit, ça peut changer. Ça peut changer. Il peut faire des modifications au dernier moment. Le téléphone sera disponible début janvier pour moi et la review tombera fin janvier. Voilà, c'est de la petite exclusivité, ça. Hein. Euh, ça Personne n'est au courant, sauf moi. Bon, les reviews du jour, ça y est, là j'ai fini. Putain, je sais oh, pas combien j'ai bouffé de reviews, là, en euh, octobre et novembre. C'était un rythme d'un uh, nico et superf. Euh, à la fin, c'est moi qui faisais les vidéos, parce qu'il n'en pouvait plus, pépère, hein, <rire> avec des problèmes. Après, son petit, il n'est pas assez puissant, après, son y truc, après, il bah, y a toujours problème. <rire> Donc, du coup, j'ai tout fait moi. Euh, donc là, la vidéo du Black Friday aujourd'hui avec IVC et l'aspirateur, normalement, après, on est tranquille. On attend le lien du Super EQQ2 Pro. C'est de la marque de la marque One Audio version gaming. Euh, ils ont des intra-auriculaires et tout. Elle m'a envoyé, elle m'a payé, tout va bien. Mais par contre, ils n'ont pas de lien. Ils n'ont pas de boutique en ligne, ils n'ont pas de lien et tout. Elle m'a dit, dès qu'on a un lien, on a bien. Et après, donc là, pour le mois de décembre, en théorie, on devrait être... Je vous donne un peu comme ça, en 1000. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre Ah non, c'est pas là, pas c'est quoi ce bruit-là C'est passé quoi Rien du tout. Euh, J'ai le Redkey V12, un aspirateur balai qui nettoie de l'eau. J'ai le Nidpot Dot Q11, un robot aspirateur. La station, elle est tout en, en neuf comme ça, truc qui rentre dedans et tout. Trop beau. Après bon, on verra. J'ai une enceinte Tronsmart qui m'ont envoyé. Pas mal. Elle ressemble un peu à la Bose là. Vous savez avec les avec les euh, celle qui est un peu longue comme ça avec les dissipateurs et tout. Elle est pas mal. Le son est pas vilain, vilain. Et encore, c'est un prix Tronsmart. J'ai la KingPad Vasquign une tablette. Pareil, ils m'ont envoyé la tablette, ils ont payé, pas de nouvelles, pas de lien, tout va bien. C'est pour ça que maintenant je leur demande de payer l'avance. Comme ça, après, s'ils m'oublient, c'est pas grave. Les mecs, ils envoient le produit. Bon, ok. Ils payent. Bon, bah, ils payent ou ils payent pas. Après, ils m'oublient, je m'en fous. J'ai le produit ou j'ai l'argent. Parce qu'après, généralement, tu fais, ils envoient le produit, tu fais la review, tu leur envoies un draft, donc une vidéo non, non répertoriée. Après, là, ils t'oublient. Et là, ça t'énerve. T'as bossé, t'attends, tu voulais publier la vidéo et tout. Non, maintenant, ils payent, on met une date et tout, c'est bien. J'ai le e euh... V, qu'est-ce que c'est Ça, c'est un robot aspirateur aussi. Et j'ai EZVZ aussi qui m'a qui m'a contacté pour leur nouvelle caméra sécurité et tout. Trop bien. Et j'ai la vidéo ce mois-ci de la Seco Kinetic versus Pagani. Euh, heure, date, minute seconde, double, double, euh, trois complications dessus, je crois. Il y a, il y a les heures, minutes secondes, il y a deux cadrans avec les aiguilles, plus la date. Non, ça me paraît plutôt pas mal. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Revenons-en à voilà. Donc ça c'est bon. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, bien évidemment, sur SoundCloud. Tous les liens sont dans la description de YouTube, bien évidemment, sur euh, Twitch, je sais pas, <rire> je sais pas si on peut mettre une description. Vous pouvez m'écouter sur SoundCloud. Vous pouvez également vous taper JT du Geek sur ou, ben, GLG sur Spotify, sur Amazon, sur Apple podcast pour ceux qui ne voudraient que la version audio de cette histoire. Oh, combien C'est oh, long aujourd'hui. Bon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon pseudo c'est Greg Le Geek. Le challenge de, de ce mois-ci, ça sera, enfin, et du mois prochain, une montre par jour. Parce que j'ai huit montres là en ce moment, comme j'en ai reçu beaucoup en review. Notamment de Seiko, de Pagani et euh, d'autres marques. C'est une, euh, une montre tous les jours, c'est-à-dire que je mets la, la vidéo, la bannière du jour, plus je vous fais la, la montre que je portais. Hier, je portais la, la Seiko Kinetic et aujourd'hui, je pense que je vais porter la... Je porterai bien la. l'hommage Daytona de Pagani aujourd'hui. Une petite monte à quartz tranquille, euh, léger, euh, pas mal. Voilà. Bon, allez, fais mes séries de la semaine. J'ai disponible sur les réseaux euh, vilains, mal, les mauvais réseaux. Disponible sur les mauvais réseaux. De Venom en... alors il y avait une version web rip et là il y a une version blu-ray et tout. Alors je me suis dit comment c'est la version blu-ray et tout. Dès le début, j'ai pas accroché. Hein. J'ai pas accroché et puis euh, j'ai regardé je crois 10 ou 10 minutes. 20 minutes je crois et ça va gonfler ça va gonfler claude dans sa tête là c'est un peu loufoque un peu comme ça dans les toilettes et tout enfin j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé ça à mon goût voilà après encore une fois les goûts les couleurs ça se partage pas mais j'ai pas trouvé ça à mon goût j'ai trouvé ça j'ai pas trouvé ça bien moi voilà le côté super héros un peu loufoque un peu je sais pas, j'ai pas On dirait plus un sketch qu'un qu film Donc j'ai pas regardé la fin Et puis c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder Notamment il y avait le dernier épisode de Fondation Bon, Fondation qui, comme toutes les séries un peu SF, a toujours une grosse notion ésotérique. Hein. Là, forcément, ils en parlaient dans l'épisode que, oui, euh, quand on dort, en fait, notre âme sort du corps et euh, navigue dans l'univers et tout comme ça, il peut rejoindre d'âmes. C'est pour ça que des fois, on rencontre des gens dans la nuit si on se ah, j'ai rencontré lui, pourquoi j'ai vu lui et tout voilà, Parce qu'en théorie parce qu'après, je ne vous prouve rien, hein, ce qu'il qu dit, hein. que nos âmes sortent et qu'on peut rencontrer d'autres âmes, et si on a des, des âmes jumelles, des âmes sœurs, ou, euh, voilà, on les rencontre, et quand, quand l'âme, le matin, revient dans notre corps comme ça, en fait, ça réinjecte un petit peu tout l'acquis qu'elle qu a acquis pendant la nuit plus nos rêves et ça mixe le tout et c'est pour ça que souvent c'est un gros bordel tu te mon rêve était chelou là <rires> j'ai pas compris j'ai rencontré machin ça c'était bien mais après c'est parti en couille voilà. parce que le problème c'est voilà, qu'il a peut-être rencontré machin mais que l'âme a l'air venu et que ton corps il a du mal à assimiler un peu toutes les informations Et ben, en 30 secondes il te fait un rêve complètement chelou puisque tu te rappelles que de la fin donc là ils reprennent un peu le même dossier que les âmes et tout Bon, la saison finie, euh, pff, alors c'est vrai que c'est pas mal avec leur voyage dans le temps, l'univers, les capsules et tout, tu vois, en gros, euh, l'hôtel arrive, euh, voilà, à la fin, euh, mon père et mère, mon frère et ma soeur, quoi, tu vois, euh, je ne vous spoil pas la fin, mais voilà, c'était pas mal, un peu... Pff, c'est les nanoparticules qu'on fait de trucs. Il dit non, ouais, t'aurais pas un peu trop fumé de Wish, toi. Pas rien, t'as fumé l'ours un peu de, de Wish ou quoi Et Voilà. Bon, ils sont allés un peu fort, mais c'est pas mal, ça se regarde, mais sans plus. J'ai également regardé euh, cette semaine Mani Saint Newark. Alors, de Newark, j'aurais mis Newark, moi. Alors, l'histoire de Soprano. Soprano, la série qu'on qu ne cite plus, hein, bien évidemment, euh, qui a fait je ne sais pas combien de saisons. Là, c'est sur l'enfance de Soprano, en fait. C'est Young Soprano, c'est comment il est devenu l'homme qu'il est, qui a été son idole et tout. Bon, le problème, c'est que euh, bah, le film, il est naze. Il n'y a aucun intérêt, si ce n'est de montrer, c'est un petit pour montrer qu'il était super intelligent et que qui était son idole, donc son oncle. Le film est long, il a ni queue ni tête. On a une tripotée d'acteurs connus qui, qui se la jouent un peu Scarface, tu vois. C'est genre, ouais, les Italiens, la mafia et tout, mais ça prend pas. Ça prend pas, le style est pas bon, le côté mafia non plus. Euh, voilà, on reprend pas les, les vieux classiques de, de la mafia, des films américains, qui est là, voilà, qu'on qu'on un peu les bases. Là, on sent que c'est une espèce de, de parodie machin un peu poussée à l'extrême on est des trafiquants mais on sait pas trop on est des durs on est pas vraiment des durs enfin, c'est pas c'était pas terrible j'ai quand même eu l'impression d'avoir perdu mon temps en dans ce film là parce que ça n'apportait rien si ce n'est ben on découvre un peu je pense que c'est vraiment fait pour les gros gros fans de Soprano qui vont dire, être trop contents de connaître un peu son enfance et tout et de le retrouver un peu jeune et de comprendre le pourquoi du comment mais après euh, les autres comme moi vont trouver ça chiant quoi il y avait également cette semaine, alors j'ai pas fini Hellbound, je vais finir ce week-end, il me reste deux épisodes, la série coréenne qui déchire tout encore une fois, certes c'est à la base de, de petits monstres et tout machin et tout, mais c'est surtout très psychologique, un peu comme Squid Game avec euh, comment les gens réagissent et tout, il me reste deux épisodes mais j'avais quand même pas mal de choses à regarder cette semaine. Également, cette semaine, il y avait le lancement de la série OK. Bon, bah là, le problème, c'est que, avec ces, tous ces nouveaux Young Avengers, c'est que bah, nos Avengers à nous, bah, on voit qu'ils sont vieux. Hein. Oh, j'ai commencé à regarder, je ne sais pas si vous avez vu, il y a James Bond qui est disponible aussi. J'ai commencé à regarder le début, j'ai dit, mais, mais c'est un papy. <rire> tu sais, je regardais, j'ai me mais mais il est trop vieux. Il est ridé, il est marché. On voit même quand il marche, à un moment, il, il essaie de se mettre un peu torse nu, tu sais, mais bah, oui, c'est un papy. <rire> il n'avance plus. Le... Bah, là aussi, on sent qu'il a un peu plus de mal, là. même s'ils si ont mis le sonotone et tout pour la blague. On voit qu'il a un peu plus de mal parce qu'il est vieux, donc il faut annoncer la relève. Et forcément, ils nous ont mis une grognasse, là. C'est pour dire, tu sais, la, la meuf un peu gauche et tout. Alors, le côté un peu gauche avec Spider-Man, moi, j'aimais bien. Parce que bah, est, il est un peu gauche et tout, mais c'est Spider-Man, il était sympathique. elle le problème, c'est que moi, ça prend pas, quoi. C'est que la meuf, tu vois, elle fait que des conneries. C'est très parodique, c'est genre, elle tombe, oh, « qu'est-ce qui m'arrive ?» et tout, tu sais, en mode les arcs et les flèches, j'ai pas accroché du tout, j'ai pas accroché du tout, j'ai regardé le premier, j'ai regardé le deuxième, je me suis dit ouais, oh, putain si ça va être tout comme ça là pendant tout le long, ça va être relou hein, vraiment, ça va être relou, puisque... parce que j'accroche pas, Voilà après ça c'est encore une fois, ça n'engage que moi, peut-être qu'il y en a qui vont dire ah c'est trop génial et tout, mais c'est basé par, au... par rapport au manga et tout, mais je sais pas, c'est pas... pas ma cam, voilà, peut-être trop teenager pour moi. Et enfin, j'ai avancé tout doucement sur Arcane, là pareil. Moi, euh, j'aime pas, <rire> euh, pas, euh, pas trop les dessins animés. Je vais me faire flinguer. C'est pas un dessin animé. J'aime pas trop les dessins animés. Je regarde, mais sans plus. Tu vois, je, je me dis, bon, c'est sur Netflix, comme j'ai labo et tout. Je lance le truc, je peux regarder, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas ma cam. Par contre, cette semaine, il y a l'épisode 3 de Dexter. Je, je me suis rendu compte, j'ai pas regardé l'épisode 2. Je l'ai, mais j'ai pas regardé l'épisode 2. Et là, il y a l'épisode 3 cette semaine. Donc, je vais peut-être me faire une petite série de, de Dexter à regarder. Ce qui, fera, voilà, ce qui sera déjà une bonne petite partie voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui Et euh, cette émission aura beaucoup trop duré Puisque 40 minutes, c'est pas mal voilà. Je remercie tous ceux qui auront eu le courage De passer sur Twitch Parce que c'était quand même assez tôt hein, ce matin voilà. Je... Qu'est-ce qu'on peut faire Ceux qui vont regarder ça sur le Youtube Par exemple, bah sachez que Twitch Le lien dans la description C'est twitch.tv slash byglg on devrait arriver à faire 20 followers, parce que j'ai des petits cœurs d'amour chez eux aussi si on fait 20 followers. Si on fait 20 followers, et même si on les fait pas, demain, je donc demain samedi, je vous fais le la mystery box en live. Alors, quelle heure Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas encore. Je vous ferai la Mystery Box en live. C'est-à-dire, quand je ferai l'enregistrement de la Mystery Box, je la mettrai en live. J'essaierai de vous mettre à une heure qui soit à peu près raisonnable et je vous tiendrai informé sur les réseaux, par exemple, sur GLG Vidéo. Je crois qu'on peut mettre des petits messages sur GLG Vidéo en disant, je fais le... J'enverrai au tipeur et je la mettrai sur GLG Vidéo dans les dans l'onglet communautaire en disant à quelle heure je vais faire le, le déballage de la... de la boxe thaïlandaise, là, voilà. Ça, permettra, ça, je fais le truc. On fera le, le déballage. On regardera après. On regardera sur le site le prix des t-shirts, savoir combien il y a de t-shirts. On verra sur leur site combien est le de prix des t-shirts. Et comme ça, ça permettra après, éventuellement, de couper les morceaux où je vais chercher pour directement donner le produit et le prix et savoir si on a fait une bonne affaire ou pas une bonne affaire. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer de me voir, ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air sur YouTube. Merci à tous ceux qui mettront un commentaire sur YouTube. Si on peut arriver à avoir encore quelques petits cafés là pour atteindre les 100%, pour valider au moins une émission le mois prochain, ça sera bien. Sinon, bah, vous pouvez me retrouver également sur Twitch. Euh, encore une fois, voilà. Donc demain déballage, j'essaierai peut-être de vous faire, quand je fais les enregistrements de la voix pour... Euh, quand je fais les enregistrements pour la voix de, de mes reviews... Je ferai certainement comme ça, c'est-à-dire que je mettrai, je ferai l'enregistrement en local pour pouvoir après découper et tout, et je mettrai en live, comme ça on fera l'enregistrement ensemble. T'as jamais vu ça, hein ah, personne n'a jamais fait, tu vois, il faut essayer des choses. Allez, bonne journée à tous, bon Black Friday, bons achats, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez acheté, si vous achetez quelque chose, et à quel prix, ça peut être intéressant, ça peut servir pour les autres. Bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts Allez, forcément, je vous kiffe à demain sur Twitch et sinon dimanche. Bye bye.